Salut les bricoleurs et salut bricoleuse, bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui il fait bon, je suis content, et euh, je continue les, les façades de ma cuisine. Donc euh, ben, dans le dernier vlog vous avez vu que euh, ma, ma mèche euh, à bédane est cassée, donc j'ai recommandé une mèche, mais pas à bédane cette fois-ci, j'ai commandé une mèche. Bon, normal, simplement vraiment euh, bien, voilà, hop là, nickel. Amortisé euh, de type euh, tout à fait traditionnel. Voilà, donc on va tester ça hein, ensemble. Voilà maintenant, toutes mes mortaises sont faites, euh, je vais faire mes tenons, c'est parti Voilà, mes tenons sont faits, oh, voilà. t'as vu, c'est pas beau tout ça Donc c'est beau tout ça, voilà, mortaises sont faites, les tenons sont faits, Bah ben, voilà, je vais assembler mes façades, arrondir les tenons sur, euh, euh, sur les nouvelles mortaises, faire ajuster quoi. Un cadre de fait, regarde, hop là, tu l'as vu hein, qu'est-ce qu'il est beau ce cadre N'empêche ça fait du bien d'avoir un peu plus de soleil, c'est bien ça A mon avis dans l'atelier il y a bien 15 degrés Donc si vous aimez bien ce genre de vidéo, un peu à l'intérieur de, de l'atelier En immersion, bah, vous le mettez euh, dans les commentaires Grand merci à JC Workshop, oui JC, je suis pas trop fort en anglais hein, moi JC Workshop, work, t'as compris Non on voudra pas. Euh, grâce à lui, on est plus de 700 abonnés. En 3 jours de temps, hein, il y a eu 360 abonnés de plus. C'est très bien, pourvu que ça dure. Passez une agréable journée. Parce qu'ici, il y a du soleil. Il fait bon. Je vais continuer à bosser tranquillou. Donc, euh... ciao, ciao